original, Monsieur le Président, je chante pour toi, DDP Alfino, les le sommet sommets, sommet, niveau DDP Alfino, y'a tout le monde a tout le monde là tout le monde là côté a tout mon monde là y a tout le monde là retrouver tout tout la vie, la des Dit génère à mon la Général Ziggy le Bazo nango bamba, Adayo kaboli ba bituga. nango bamba, Adayo bamba, Président Oh Président de go. Oh Il a de Oh Bon selouz, oléguer, la belle d'Essi, mère chef, la belle Juliana, ah, à moi-même, alors mon légionnaire, la c'est babina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 Patrona, Maungu Advic de la brasserie le vrai Arsène, le Baoba, DJ Morgan, Scorpion, DJ Fox One, DJ Borel, DJ Claude movis DJ Londres, Ossa Guanzame, Vibrator, la belle Chanel, DJ Marwan Satana, mon président Sir, face à face, Maître Claudia, soutient toujours, et Yarolfo Rolf, le papa de Welfina.